En deux ans, plus de 60 000 morts, des dizaines de milliers de détenus, torturés, disparus, des millions de déplacés, d'exilés. Jusqu'à quand resterons-nous à écouter ces chiffres sans réagir, à regarder de loin, à abandonner le peuple syrien